d d d d d c'est gabriel on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui après 15 jours d'absence donc c'est génial je me suis reposé donc faites, ne vous faites pas ma, si vous voyez bien ne vous faites pas ma mine fatiguée parce que c'est euh... non non je suis pas fatigué du tout c'est je me suis bien reposé pendant mes vacances donc euh, je vais euh... je, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer pour le mois de novembre donc euh, donc déjà il y aura la vidéo du Trade binder qui sera tournée avec les cartes que j'ai reçu le mois dernier J'aurai euh, une, une ou deux vidéos d'ouverture, donc, de, de, donc une de, de booster, donc les derniers boosters que, que je vais recevoir d'ici euh, quelques temps Voilà Après euh, donc du, du de la boîte spéciale avec trois decks de Yugi donc bien sûr hein euh, après donc il y, aura du, il y aura sûrement du Edge of Gabriel donc euh, ce mois-ci Il y aura du Building Gabriel donc euh, sachez quand même que pour le Building Gabriel je vous ai réservé une petite surprise pour mon retour Donc je sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou après euh, Je vais lancer aussi euh, des nouveaux Let's Play donc un euh, sur... Euh, euh, euh, alors j'ai tourné trois épisodes donc de Kingdom Hearts Bird Eye Sleep donc euh, j'ai tourné trois épisodes, je, euh, comme ça, ça, ça sera des épisodes test euh, Je vais voir au nombre de vues et de, de pouces verts et de commentaires si euh, ça vous plaît Si ça vous plaît, je continuerai à tourner hein. Mais j'ai lancé que trois vidéos test Après on a de, du Pokémon Emerald Plus euh, Voilà qu'est ce qu'on a après aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe après euh, oui euh, pourquoi pas vous faire aussi euh, euh, une vidéo euh, sur euh, ghost rider ce jeu que j'ai adoré sur playstation 2 à euh, l'espèce sur ghost rider euh, que je alors j'annonce aussi j'annonce aussi bien sûr que les jeux euh, que auquel je vais jouer donc euh, kingdom hearts et euh, bird Sleep, enfin bird sleep et d'autres jeux bien sûr donc euh, il y a aussi. Je peux aussi vous faire du Yu-Gi-Oh! Tag Force 1, 2, 3, 4, 5. Le site n'est pas encore sorti en français, mais j'adore. J'adore. Donc, je vous annonce que j'arrive à jouer avec la manette de la Xbox 360 qui est ici. Et c'est super génial parce que c'est un émulateur de PSP. Et euh, l'émulateur de.. Euh, enfin, les, sur euh, l'émulateur de PSP me permet d'utiliser la manette de la Xbox 360. Et c'est génial. Euh, donc après, euh, oui, euh, il y aura certainement aussi des.. Euh, voilà, c'est. Euh, il y aura aussi euh, des petites vidéos, par exemple, euh, voilà, il faut que je le fasse aussi. De, sur les tous les monstres X 6 non numérotés et les monstres X 6 numérotés que je possède. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Voilà, il y a pas mal de choses. Hein euh, de toute façon, si c'est. Euh, vous allez voir dans le courant du mois de novembre les vidéos que je compte faire euh, Bien sûr, euh, je tiens à vous annoncer que j'ai commencé aussi le défi le, J'ai commencé le défi donc de, de mon ami Andrix, donc euh, Qui était de faire la Duel Academy Donc pour le moment, j'ai réussi à faire la place euh, Avec le phare, les bateaux J'ai pas totalement fini euh, euh, la maison des rouges sliffer Donc euh, voilà, c'est... J'ai essayé de terminer ça Dans le courant du mois Pour que vous puissiez avoir une petite vidéo Donc bien sûr sur tout ça Voilà euh, Qu'est-ce qu'il y a après euh, Oui donc vous pouvez toujours Me contacter sur ma boîte mail Qui est yugio.roman-14 net Après j'ai eu un charmant petit message Donc de, de quelqu'un pour Pour un échange Donc sur ma boîte mail euh, Je lui ai dit d'attendre aujourd'hui Donc bien sûr je me suis muni de mon téléphone voilà je, je me suis muni du téléphone waouh et bien sûr je vais tourner d'aplomb d'affilée la vidéo du Trade Binder, donc pour que vous puissiez voir un peu ce qu'il y aura eu pas mal de changements ça je vous lis de suite euh, par rapport au, au, au booster que je vais ouvrir donc j'attends énormément donc tout ce qui est red raptor après je sais qu'il y a le robot bureau 006 qui va sortir aussi. Il euh, y a des nouvelles synchros, il y, y a des nouvelles X6. donc la synchro L noire qu'ils qui ont sorti. Donc j'en ai commandé une sur eBay, donc ça sera pour mon ami euh, qui joue avec le deck L noire. Le robot bureau 06, ça, je pense que ce sera pour Chaosist 69. Euh, après, euh, faut, voir, faut voir, mais euh, ne vous inquiétez pas. Je vais découvrir ça avec vous. Hein euh... Voilà, donc il y a quand même un programme assez chargé euh, sur euh, la Team Astral du pour le mois de novembre. Après, euh, au mois de décembre, je ne sais pas ce que j'ai encore à faire. Donc, euh, ça va dépendre de vous. Après, euh, qu'est-ce que je peux vous proposer aussi euh, Pourquoi pas un petit défi sur la Ligue des Justiciers hein, sur pour PlayStation... bon, sur PSP euh, Après, j'ai euh j'ai déchargé un petit jeu mais bon ça c'est pas ça j'ai pas encore joué donc je, je peux pas vous dire ce que c'est et euh, voilà c'est il euh... y a quand même pas mal de choses donc euh, on... euh, j'ai reçu aussi des nouveaux binders pour pouvoir compléter un peu tout ce que j'avais pour pouvoir ranger tous mes monstres X6, numéro et non numéro et après euh... voilà j'ai euh, quand même j'ai eu quand même pas mal de boulot après, j'ai eu euh, un message pour euh, sur la vidéo de récap du Trade winder du mois de septembre avec Bullman. Alors, euh, je, je l'ai toujours. Enfin, je pense l'avoir toujours. Et euh, donc, c'est dans une boîte qui est rangée derrière moi. Hein. On, verra, on, on verra si j'ai toujours. Mais si la personne est toujours intéressée par Bullman, euh, si je le retrouve, eh ben, voilà, je vais bien lui envoyer en, en trade, bien sûr. Euh, mes recherches, donc... Elles ont toujours pas changé par rapport au mois précédent, donc je recherche un peu de tout. Je recherche un peu de tout. Alors sauf du mode assaut bien sûr. Voilà, j'ai eu du mal à m'en débarrasser, donc le mode assaut. Voilà, donc essentiellement je recherche euh... donc tout ce que tout ce qui peut être pour le, le deck dragon, tout ce qui peut être pour le deck red raptor ce que euh, je pense que le deck pyro volcanique va être terminé parce que normalement j'aurai recevoir un, un ami de un colis de mon ami 44 itachi qui devrait m'intéresser bien sûr euh, qu'est ce que je peux aussi vous annoncer voilà après euh, voilà il y a, ya quand même pas mal de choses de prévues donc j'espère que cette vidéo vous aura plu alors je vais euh, pendant que je suis en pendant que vous allez voir cette vidéo, je serai en train de tourner la vidéo du Trade Binder. Donc, euh, c'est déjà pas mal. Donc, sur ce les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Puis, euh, voilà, donc je vous annonce, euh, euh, enfin le mot de la fin, c'est Gabriel revient de ses vacances. Voilà, et ciao tout le monde